Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 264 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Of Orc and Men's Of Orc and Men's qui est un jeu de RPG. Euh, donc on va en faire un petit peu le tour. On va, comme c'est un jeu qui est très complet avec une histoire cinématique, je vais vous faire un peu fi de de tout ça on va je vais essayer de vous expliquer parce que je l'ai démarré un peu avant euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cinématiques c'est pour ça que je vais vous en fais fi sinon on va passer 20 minutes à regarder les cinématiques le but de cette vidéo c'est pas ça euh, petite nouveauté donc vous vous inquiétez pas si je regarde là c'est parce qu'en fait il y a mon écran de télé <rire> c'est le seul moyen que j'ai que j'ai trouvé pour être sûr que, que ce que j'enregistre ça fonctionne là je suis sûr qu'il y a un enregistrement en cours et puis je vois ce que je vous voyez. Parce que je me, je me suis aperçu qu'il y a certaines vidéos où j'ai fait, fait l'erreur de, euh, de, de faire confiance au logiciel et de ne pas vérifier. Et que des fois, bon bah soit ma caméra elle est sur un emplacement stratégique qui, qui vous gêne, vous, dans la visualisation. Ou aussi que des fois, l'enregistreur, bah, il, il merde complètement. J'utilise OBS pour enregistrer mes vidéos. Et c'est des fois, c'est voilà, un, un peu compliqué. Surtout sur Windows, des fois, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, voilà, on va faire une nouvelle partie. Dehors Khan je vais essayer de de de, de, de, comment ça dire, de passer toutes les cinématiques. Euh, C'est pas sûr que je puisse. En tout cas je vais valider, je vais faire une nouvelle partie en mode facile. On est parti à Fork and Men's. Alors, on va voir si je peux vous les passer, si je peux pas vous les passer à. Euh, euh, je sais pas. Je sais pas ce que je ferai, peut-être que je reviendrai, je ferai continuer, je sais pas. Hein. La guerre. Voilà, je vais les passer, je vais les switcher comme ça On va faire comme ça, c'est plus simple Donc il y a toute une histoire que je vous laisserai découvrir Moi ce que je vais vous montrer c'est comment ça se joue Voilà, une équipe d'Orc Hop, hop, hop Alors là, c'est juste un test de déplacement Donc ça se joue avec la souris, avec le clavier euh, Donc pour l'instant je dois juste retrouver mon pote qui est là-bas donc il n'y a pas grand chose à faire. Putain, je regarde, c'est joli sur ma télé en fait. <rire> Et donc ici il y a notre pote. Tout fait grâce de, du dialogue. Voilà. Ils sont pas bien contents, c'est des gros orques, hein. on l'a vu. Hein. Arrête de divaguer. Donc on va on va avoir droit à un petit à un petit euh, tutoriel tactique. Donc voilà, pressé. Euh, là, là, je vous montre juste parce que j'ai eu le cas pressé pour basculer vers le menu tactique. Donc c'est pressé, espace, en fait. Voilà. Un peu dur à dire, mais euh, c'est un petit bug dans le, jeu. dans le jeu qui est à jour. Donc euh, bon, il bah, y a un problème. Le menu tactique permet de ralentir l'action et vous permet de choisir les compétences que vous souhaitez utiliser. Donc je... bla bla oui, blablabla. On peut empiler les actions. Donc vous voyez, en bas, a... on peut empiler les actions. Je vais choisir ça, ça et ça. Je relâche. Donc il va empiler des actions. On va en choisir d'autres. Hop. Je sais pas si on. Je sais pas si on peut arriver à le battre. Amber que attaque beaucoup plus de dégâts que sa joue soit complètement épuisée, aveuglée par la colère, l'orc négligera sa défense et peut même s'en prendre à ses alliés. Donc on va voir si je peux le démonter. La première fois que j'ai joué à ce jeu, je me suis fait démonter par mon pote. Là, j'ai gagné. Est-ce que ça fait une différence tu tiens beaucoup trop vite, après rien à gérer cette phrase, j'ai l'impression, la blablabla. Bon, il m'avait fait un discours en me disant que, que je pouvais me faire tuer, tout ça, blabla. Mais là, du coup, là, il est pas même épaté quand même, que je lui en ai mis plein la gueule. J'apprécie tes conseils, on rejoint le dialogue initial. Et, coucou le copain qui court. Bon, bah, ben, il est pas content, aidez-moi, je suis, voilà. Est-ce que d'où tu sors Il va y avoir ses potes qui vont les suivre, et des mercenaires, il va falloir qu'on les tue. Donc je peux, je peux mercenaire choisir mon ennemi quand je suis en mode tactique. Je peux choisir qui je vais cibler et je peux toujours donc enchaîner les attaques. C'est parti. Hop, on va donc cibler lui. On va choisir ça. Hop, hop, hop et on va choisir lui. On va choisir bah, d'autres attaques. Allez, voilà, un petit peu de temps entre deux attaques, mais c'est pas grave. Et et je suis plutôt fier de mon combat parce que vraiment, vraiment la première fois que vous y jouez, euh, ben si vous ne savez pas, vous prenez très cher. Donc il est content, le boucher, c'est moi, on me surnomme comme ça. Je vous rejoins, donc il va faire son blabla, ça c'est notre chef. Alors là c'est côté humain, il papote, nous devons frapper notre ennemi. Et eux, ils vont dire, bon, voilà, il nous faut notre mission, il faut qu'on aille démonter la gueule à l'empereur. On va, On va commencer par, par toi, toi. suis-moi, les suis autres, moi. attendez dehors. Donc il va me donner mes ordres de mission, il va m'expliquer que je dois aller rejoindre le Styx. Styx qui sera mon, mon, mon pote, mon pote qui gobelin. Euh, donc voilà, pas de question, je sais ce que je dois faire, je dois rejoindre aller démonter l'empereur, tout simplement. Si tu es prêt, je, suis prêt. Je, vous, je vous résume vraiment, vraiment la situation parce que tout ça là, il y a 20 minutes de cinématique. Et en, et en plus, regardez là, là le parcours donc, pour aller trouver Styx. Euh, on ne peut pas y jouer non plus, voilà. ça commence uniquement quand on va passer le, ce que vous voyez là-bas, le, le, le, la ville de là-bas. Donc voilà, pas... bla, bla, bla, bla, bla. ça c'est le gobelin de qui de parle de tout seul en disant, putain, hein, le, gros, le gros mec, euh, il fait vachement peur, mais, euh, mais c'est une bonne opportunité. <rire> voilà, voilà, chargement, vous voyez, de toute façon, les icônes du chargement, c'est le orc avec, euh, avec un gobelin à côté. Hein. Donc ça va vraiment être les personnages principaux de l'histoire. Euh, et euh, Donc là il va le rencontrer, il va sortir son arme, mais non c'est moi, Stix, alors t'inquiète pas, c'est quoi ton plan Ok, et j'ai pas le choix donc je vais le suivre. Donc, ah oui bah tiens du coup j'ai sauté ici un truc intéressant, c'est que je peux passer donc d'un d'un personnage à l'autre. Ah bah je peux pas le faire pour l'instant mais je pourrais le faire après vous verrez. Hop, donc lui il permet de se faufiler dans des endroits comme celui-là. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, voilà. Nouvel objectif. On lui ouvre la porte. Est-ce que je peux... Voilà. Donc je peux passer de mon, gros, de mon gros orc à mon petit Styx. Oui bon voilà, il me le dit. Et ça va être intéressant pour... Euh, pour un peu plus loin. Hop. Donc là il y a le blabla du, du chef de la garde qui leur dit qu'ils font mal leur boulot. On peut pas passer par là. Ça, je... non, le faire, Alors, on va contourner. Et... et on va devoir gérer en silence les ennemis qu'on va rencontrer. Donc par exemple, lui là-bas, il va falloir qu'on y aille en mode discrétion parce que le gobelin Styx peut y aller en mode discrétion. Donc ils vont nous le dire. Voilà, il peut appuyer sur mage. Donc on passe sur mage en mode pas attaque. Tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac Assassiné. et il s'est fait assassiner. Alors là par contre, il va y avoir un problème, c'est juste que lui le le garde là. Peut-être. Hop hop hop. Je crois que je vais me faire démonter si je vais si je vais pas chercher avec mon pote. Hop, allez, tac, tac, et tac, dans ta gueule. Et voilà On va pas faire les malins longtemps. On voulait sticks à la base pour pas prendre trop, trop cher. Et puis en fait, voilà. Alors, bon à savoir, notre barres de vie sont en bas, donc on les voit, c'est les trucs verts. Elles remontent toutes seules. Et assez rapidement, ce qui est plutôt pratique pour éviter d'aller chercher des potions ou j'en sais rien, un Je peu vais partout. Donc du coup on va essayer d'aller voir euh, cela là là. Donc, peut on, va, on, va leur, on va leur démonter leur gueule, mais rapidement. Donc du coup, si j'ai bien compris la technique, c'est à peu près comme tout à l'heure avec nos mercenaires. On fait toujours un peu les mêmes attaques. Il faut avoir un petit peu de stratégie quand même, c'est mieux. Hop, c'est parti. Hop, on prend lui. On prend lui, on prend lui. Hop. On chope lui. On chope lui, lui. Lui. Hop. On chope lui, lui, lui, et lui. Et ça devrait suffire. Et voilà, ils sont tous morts et on a gagné un niveau comme on est dans un RPG. Dans un RPG pouvoir monter nos compétences et on va pouvoir monter nos caractéristiques donc c'est avec le, la touche K donc ici j'ai mes caractéristiques donc je vais monter un petit peu plus en agilité parce que c'est ah, un peu hein, un peu un bus le mec hein. voilà euh, je confirme mes modifs et en compétences je vais en attaque offensive coup circulaire c'est sympa à prendre la compétence coup circulaire j'aime bien ça et j'ai aussi des compétences défensives que je ne sais pas utiliser parce que je suis un handicapé voilà. euh... ah oui oui oui, oui, oui, oui merde j'ai oublié faire un truc un truc intéressant c'est de pouvoir mettre une compétence dans une case ça veut dire que je vais l'assigner à 1 2 3 voilà et 4 voilà c'est pour pouvoir les, les assigner alors où doit on aller donc ça d'où je viens il va falloir que j'aille là-bas. Alors par contre là-bas non, on arrive dans la partie où je ne connais pas le jeu. Bon bah on va aller vers là-bas parce que j'imagine que c'est le seul chemin... Hop, au moins on en a tué un. Ça c'est fait. Hop, hop, hop. Et c'est parti. Et voilà, ils sont tous morts. Hop, allez, on continue. On continue notre périple. Sans faire trop de bruit, évidemment. Enregistrement en cours, ça veut dire quoi ça Est-ce que je vais croiser un ennemi Ah Mon dieu, ils y vont comme des débiles. Et ouais, c'est la fête, mon petit Une ordure de traite, je vais le foutre en pièces. T'as pas fini à tuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait là trouvé Ok, ok. Ce que n'est pas les sous histoire. Donc j'essaye de suivre un petit peu au passage quand même. C'est mieux pour savoir ce qu'on a à faire. Ta gueule traître. La manière forte, succès déverrouillé. Ok. Ça doit dépendre de ce qu'on répond. Ok, donc là je me suis fait plein d'ennemis. Mais c'est bien ça, dis donc Oh putain, je prends lui parce que ça, c'est pas possible. coup tournant, coup tournant ta mère. Ouh, il est pas content. Et voilà, mon personnage principal est mort. Relevé. Alors, votre ami est pressé. Je vais aider mon pote qui a terre, sauf que ça sera trop tard. Et je serai mort avant. Voilà. Je suis mort avant. Chargé à la dernière sauvegarde. On va revenir à la dernière sauvegarde, on va quand même essayer de les battre, Et euh, avant d'arrêter cette vidéo. Oui alors je m'en fous. Voilà. Est-ce que vous croyez que je peux Tout s'arrange. On aura quand même des gens à combattre ou pas Ouais, mais un peu moins quand même, non Ah oui, quand même, beaucoup moins quand même. Et bah c'est vachement bien, dis donc, suivant les choix que vous faites. En plus, j'ai débloqué mes deux succès euh, en une fois, au lieu de refaire 40 fois l'histoire. J'aime bien ça. Deux succès pour le prix d'un... Oh putain il y en a partout. Oh putain il y a partout. Oh putain il va se faire démonter. Oh il va se faire démonter. Il va se faire démonter. On a relevé l'allié, on va le mettre. Donc j'ai relevé mon allié, donc il est vivant. Hop Voilà, on a réussi à tous les battre. En plus, il s'acharne sur le corps au passage. Voilà, nos vies remontent, et ça c'est cool. Ça c'est vachement cool. Et en fait, je vais où là <rire> Je ne sais pas. Où vais-je Que vais-je Que fais-je Parce qu'ils savent pas escalader les trucs, donc bon, c'est compliqué. Il a, Il a fallu que l'autre punaise voie je... mon Blablabla bla Blablabla. Mmh tout hum. tout mmh. tout Et maintenant. On file à ma planque. Et on va où alors C'est quoi le destin Ah oui, vous avez la touche M hein, pour voir euh, là où je dois aller. Rejoindre la planque de la main noire. Donc ça c'est en allant par là-bas, et donc là c'est en revenant sur mes pas. Donc euh, je peux revenir sur mes pas, je dois aller à l'objectif, mais c'est pas ce qu'on va faire, on va tout simplement, hop mon pote il est là, on va tout simplement arrêter ce test ici. Euh, donc on est sur, euh, sur, sur Off Ork and mens on est sur PC. En Stix, il me dit quelque chose, il me semble que j'ai déjà vu, il me semble qu'il y a déjà un jeu dessus. Je... Stix, STYX, Y, X, ça me dit quelque chose, mais je n'arriverai pas à me mettre la main dessus. Il est sur le bout de ma langue. Euh, Est-ce que ça se voit que je suis fatigué Non, je sais pas. En tout cas, euh, on va s'arrêter là sur ce test. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner si vous avez envie. Euh, et, euh, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Johan, salut